Je travaille au sein de l'atelier Bon pour un tour avec Fanny Garcia, ma moitié qui n'est pas là aujourd'hui. Là, Bernard nous a invités aussi sur, le, sur la typographie. Donc là, je vais vous parler plutôt de, de l'aspect typographique de notre travail. Dans Bon pour un tour, c'est plutôt moi qui m'occupe des lettres et Fanny de l'image. Donc euh, enfin vous allez voir un peu comment, comment on fonctionne. Euh, on était étudiant aux Beaux-Arts de Bordeaux. Donc vous avez vu Jeanne hier la semaine dernière. Elle était une de nos professeurs au Beaux-Arts. Il y aura beaucoup plus d'images, je mis beaucoup d'images là, parce que nous on est des intuitifs, on n'est pas trop des cérébraux du, du graphisme. Euh, voilà, vous allez voir une approche, en fait, sur... Parce que moi, ma matière première, c'est la lettre, les mots, donc vous allez voir un peu, un, un peu ça. Je vais un peu vous prépenser. Ça, ça sera un peu chronologique, mais pas que. Il enfin, y, y, y aura des ponts. Euh, donc, je commence toujours par présenter notre travail par ce projet là alors là il n'y aura pas de lettres ou très peu mais c'est un peu un projet, euh, donc un projet de diplôme qui est un, un, un peu un projet fondateur euh, c'est un peu notre manifeste sur une manière de regarder la ville en fait. donc ce projet il s'appelle Soupir à la Bordelaise et ça a été le, la collecte totale de tous les motifs de porte de cave de la ville de Bordeaux donc on en a repéré un qui nous avait intrigué, puis on en a vu un deuxième, puis un troisième. Et en fait, vite, un peu comme les Pokémon, on a eu envie de tous les avoir. Donc on a, on a parcouru la ville pendant trois ans. Euh, donc on était étudiants, donc on avait un peu le temps. Donc à pied, à vélo, on a, on a parcouru la ville comme ça pour les avoir déjà d'une manière photographique, avec un plan de la ville. Donc on barrait les, les rues qu'on faisait. Donc ça nous a intrigués. Moi il y avait des, une espèce de forme d'abstraction typographique qui m'intéressait. Fanny, ça l'intéressait pour d'autres raisons. Euh, elle a tout un travail sur l'ornement sur aussi dans son travail. Donc on s'est retrouvés euh, tous les deux à, à parcourir la ville. Et le plus intéressant que de, de collecter ces formes-là, c'était aussi de découvrir notre ville. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est les, je pense que les deux seuls à avoir vraiment fait toutes les rues de Bordeaux, même les impasses. Bordeaux intra-muros, intra-boulevard. Donc ça a été vraiment un voyage en fait dans notre ville. Et ça nous a un peu forgé une vision d'être un peu un touriste perpétuel, même dans, la, même dans sa rue, et toujours essayer d'avoir le regard euh, nouveau, d'avoir l'œil neuf tous les jours en fait. C'est un, un exercice un peu difficile, parce que souvent on est lassé, mais c'était l'idée de, de ça. Donc voilà, au bout de trois ans, donc on a essayé de trouver l'histoire de tout ça, Donc on a découvert que c'était les serruriers qui faisaient ces motifs, des fois les architectes qui voulaient signer la maison ou les, le nom de la famille euh, qui appartenait à l'échoppe. Des fois c'est fait à la perceuse, euh, à l'arrache, des fois c'est beaucoup plus travaillé. En fait c'est aussi toute cette, euh, toute cette matière un peu euh, pas uniforme quoi, qui, était, euh, qui était intéressante. Donc après l'étape de photographique, on, on a souhaité les numériser. Donc on a numérisé les 1489 motifs qu'on a trouvés. Sachant qu'il y a des motifs qui se retrouvaient d'un bout à l'autre de, la, de la ville. Donc il y a eu toute une étape de, de classification. Et donc après un, un redessin à, à l'ordinateur. Donc, au final, on a édité juste un poster 40-60 en noir et blanc. Au recto, il y avait les 1489 motifs à la suite, un peu de manière assez brute. Et au verso, c'était la petite histoire en fait, de, de ce parcours dans la, dans la ville et notre manière de. Voilà. Ça n'a pas été plus loin que ça. Et c'était. Une vraie expérience, mais plus sur le voyage, enfin, sur les rencontres qu'on a fait, souvent passé pour des, pour des cambrioleurs parce qu'on photographiait les caves. Donc souvent à l'intérieur aussi, on essayait de prendre des photos à l'intérieur du motif. Euh, voilà Et on trouvait ça assez beau, ce, ces, ces, ces formes-là qui, en fait, qui, qui avaient juste l'utilité de laisser passer l'air et la lumière dans la cave. Ce n'est pas d'autres fonctions que ça. Euh, moi, j'ai commencé euh, à m'intéresser aux, aux lettres dans l'espace public, assez jeune, parce que j'ai fait du graffiti et ça m'avait développé vraiment un regard sur comment regarder la ville parce qu'on est toujours, quand on est graffeur on regarde les nouveaux graphes qui, qui apparaissent, les nouveaux tags et du coup, depuis tout jeune, je, je, je lisais la ville déjà et j'ai en découvrant la typographie au beaux-arts, ben, euh, j'ai continué à lire la ville, mais sur les, vraiment les formes typographiques. Et j'ai commencé à collectionner euh, également les écritures urbaines. Euh, et celle qui m'intéresse, c'est celle où, il, où on sent en fait le, la main, la main de, de celui qui qu les a dessinées ou, ou créé ou, dé, ou découpées. Et souvent ce qui m'intéresse dans ces écritures-là, c'est les erreurs, les incongruités. Donc depuis 2004, je, je prends régulièrement des photos de, de ces mots dans la ville. Donc ce qui m'intéresse en plus des formes typographiques pures, bah, ça va être vraiment le mot, parce que des fois il va ramener, euh, ça, pour moi c'est assez de la poésie aussi euh, à l'état brut. C'est le pouvoir en fait de la forme des lettres par rapport au, à l'énoncé d'un mot, c'est les matières, les couleurs. Donc tout ça c'est de la recherche qui va me servir dans mon travail, vous allez voir par la suite. Mais c'est une recherche constante qui ne m'a jamais lâché. j'ai des milliers de photos d'enseignes de, du monde entier, pas enfin du non, je dis n'importe quoi de la France entière. Euh, voilà. Je suis assez attiré par les, la typographie funéraire. Parce qu'en fait, dans les cimetières, c'est vraiment, vraiment des lieux où je vais, quand je visite une nouvelle ville ou un nouveau village, je vais dans le cimetière parce que c'est là où se trouve en fait l'artisanat de la lettre sur plusieurs époques. Donc il y a des styles, des formes de lettres qui, qui restent là. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. En plus de pouvoir faire coucou à, à des gens qui s'ennuient, parce qu'ils sont.. Dans ce que je recherche, c'est souvent des petits détails. Là par exemple le G qu'on voit ici. C'est un, une, une construction de G par exemple qui est, qui, qui est de cette époque-là, qui, qui est assez courante en gravure lapidaire dans les églises ou dans les cimetières. Mais on ne la retrouve pas forcément dans, le, dans la typographie des livres. Parce qu'il faut savoir que la typographie dans l'espace public, sur les enseignes et tout ça, c'est un peu une histoire parallèle de la typographie. Parce qu'il y a vraiment la typographie qui sont conçues pour la lecture, pour les livres et pour l'écrit. Et à partir de la fin du 19 XIXe, avec l'essor de la publicité, les affiches, les caractères bois, on voit apparaître dans les, enfin vraiment la typographie dans la rue à grande échelle. Et c'est plutôt cette, cette, cette partie-là de l'histoire de la typographie, moi, qui m'intéresse, et dont je me sers. Voilà. Ce, ce, genre de, ce genre de choses. Tu veux dire des... Tu revenir sur la précédente Celle-là je voyais que la lettre E, là, justement, les... décolle. Oui, Donc en plus des lettres, c'est vraiment les mots aussi qui, qui, qui, qui, qui m'intéressent. Les choses non conformes. Donc ça c'est un exemple que j'aime bien montrer, parce que c'est clairement le genre de choses que je cherche c'est qu'ici, là vous allez voir le, le mot mécanique, vous allez le lire sans problème, et il se trouve que là il y a vraiment un objet de design qui est une ligature entre le, le Q et le U de mécanique, qui a été inventé par quelqu'un qui n'est pas du tout peintre en lettres, donc il n'y a aucune expérience de la lettre, ça doit être le mécanicien qui a créé son enseigne, mais il a inventé là un signe, pour gagner de la place, clairement, parce qu'il a vu qu'il a commencé avec mécanique, et puis il s'est dit qu'il n'arriverait pas à écrire de marbre par la suite, donc il a inventé un signe qui est tout à fait lisible, voilà, et moi c'est ce genre de petits détails là qui m'intéresse dans mon travail, que je vais essayer après de, de repiquer. Moi, clairement j'ai essayé de l'utiliser dans d'autres caractères, mais ça ne fonctionne qu'en fin de mot, parce que si on, on écrit « quelques » avec cette ligature « Q » en début de mot, c'est difficilement lisible, dans « mécanique » ça ne pose aucun problème. Enfin voilà, y a des... Là c'est typiquement aussi un, un exemple que j'aime bien, parce que c'est un karaté, qu'il est construit à l'envers pour une enseigne de karaté. C'est Ce genre de jeu qui m'intéresse. Voilà. Donc plus jeune, j'étais encore étudiant aux beaux-arts. J'ai conçu un blog. Ça n'existe plus trop ce genre de truc, euh, mais c'était une manière pour moi d'ordonner de, de, et de classer toutes mes photos. Donc je, je les classais par euh, style typographique et par matière, par, par, ma, par matériaux. J'ai abandonné ce blog, là j'ai relancé un, un petit compte Insta sur ces recherches là, mais Insta ça ne permet pas de faire ce que je voulais faire, donc je suis en train de, de réfléchir, ça prend du temps, je fais plein de trucs différents, mais euh, j'espère bien venir à bout de, de recréer ce site, euh, qui soit vraiment une, une enfin de la recherche consultable facilement et qui puisse revivre en fait. Donc en 2002, j'étais en deuxième année au Beaux-Arts de Bordeaux, ou deux ou troisième année, j'ai découvert le, la création HTML, donc pour faire des petits sites web, à l'époque c'était ça, et la création typographique, et j'ai tout de suite euh, eu envie de, de faire une, une fonderie typographique. Fonderie typographique, euh, actuellement, c'est euh, un site qui distribue des caractères typographiques qu'on peut utiliser. Euh, donc j'ai commencé avec des créations modulaires assez simples, et, et assez vite m'est venu le goût des, des, des écritures dans la ville. Euh, ce qui m'intéressait aussi euh, avec un, un site, c'est qu'on pouvait diffuser des caractères, et du coup, j les, les premiers je les ai diffusés gratuitement, j'en ai diffusé encore pas mal gratuitement, et en fait c'est l'interaction avec les utilisateurs qui est intéressante. Donc c'est de la création qui, qui va évoluer à travers d'autres personnes. Et c'est quand même assez fascinant. Je vais vous présenter quelques petits caractères. Donc ça c'est peut-être un de mes premiers caractères qui inspirait d'écriture ou d'inscription. Là c'était Celui-là il s'appelle Vernissage. Il est inspiré de, de, de deux enseignes que j'avais trouvées dans ma rue à Bordeaux. Donc voilà, quelques... Je vais passer vite parce que j'ai pas, pas mal d'images. Donc ça c'est Mégalopolis, Extra. Donc j'ai dessiné quand j'étais jeune aux Beaux-Arts et souvent j'ai eu envie de reprendre mes caractères par la suite pour les, parce que l'idée me plaisait bien mais j'étais autodidacte, personne ne m'a appris le dessin de caractère donc j'ai commencé comme ça tout seul à bidouiller. Et donc, au fur et à mesure, je les reprenais pour les refaire des versions améliorées. Là, c'était l'idée de travailler sur un caractère qui est beaucoup de, de ligatures, C'est quand les LED se rejoignent. Ou de caractères alternatifs. Donc on peut choisir plusieurs formes différentes de A, par exemple, ou de E. Euh, avec les technologies qui sont apparues à cette époque-là, au milieu du, des années 2010, 2000. 2000. et ce qui m'intéresse dans la création typo c'est le métissage au début je partais sur, sur deux styles différents que j'essayais de, de voir comment ça, ça, ça pouvait fonctionner donc très vite je me suis aperçu que quand on travaille sur les lettres ben, euh, on va travailler sur les mots et que c'était l'occasion aussi de, de jouer avec ça Là c'est un caractère monospace, donc en fait toutes les lettres ont la même largeur. Donc on voit que le M il a un problème parce qu'il va falloir qu'il ait la même largeur que les autres lettres, alors que sensiblement il devrait être, être beaucoup plus... Voilà, d'où la petite phrase du, du spécimen. Euh, là je vais m'attarder un peu plus. Ça, ça, il s'appelle Géronto. En fait c'est une journée de balade dans l'île où le même jour... Je me suis baladé dans une église comme je, comme je disais, j'ai trouvé un lettrage pour la pointe, euh, qui était destiné à, à, à l'architecte de l'église la, de euh, que j'avais trouvé. Le même jour je, je suis tombé sur un almanach catholique euh, qui est à peu près de la même année, euh, enfin de la même période je veux dire. Et j'ai eu envie de marier ces écritures avec les formes, euh, avec les ornements du, de l'almanach. Donc c'est un, un mariage forcé. Voilà, donc ça c'était une première version du Géronto, en 2005, que j'ai retravaillé en 2008, qui s'appelle Gérontobis maintenant, par amour du vieux, c'est un peu ce qui ça caractérise pas mal aussi mon, mon travail. Là c'est autre chose, c'est le caractère trottoir. Donc en tant que lorrain, j'ai toujours eu une fascination pour les... les les fentes de Pont-à-Mousson, parce que déjà il s'est écrit Fonte ductile, et ça venait de Pont-à-Mousson, donc je me suis dit c'était il il, obligatoire que, que je rende hommage à ça. Donc c'est la fente la plus piétinée au monde, parce qu'elle est diffusée dans le monde entier, les, les, les Pont -à -Mousson exportent pays, et Pont-à-Mousson exporte dans d'autres pays, donc elle peut se retrouver... Voilà. Et les mots, trottoirs, la, la, la trame de la, de la grille, tout. Euh, bon, pareil, j'ai passé un certain temps à essayer de photographier, parce qu'il y, y a différents types de plaques, pour avoir le, le maximum de lettres, euh, pour pouvoir euh, numériser en fait, ce caractère. Et donc ça, c'est pareil, c'est une expérience. C'est Ce n'est pas le côté esthétique qui m'intéressait réellement, c'est vraiment l'idée de le faire euh, à la rigueur pour la blague. Et je me, rendu, je me suis rendu compte, quand j'ai fini de numériser le, le caractère, qu'en fait, il était assez laid. Et ce qui est beau là-dedans, c'est la, la, mati la matière, en fait. C'est la fête. Voilà, en fait, ça fait ça. Ça fait un, un alphabet un peu techno des années 70, que j'ai très peu utilisé dans mes travaux. Mais c'était l'idée de le faire qui m'intéressait. La finalité, elle était là. Euh, était pas, je ne voulais pas faire quelque chose de bien, je voulais juste le faire. Euh, caractère vidange. Là aussi, c'était essayer d'explorer en fait, euh, le métissage typographique. Parce que souvent dans les enseignes, les, les, les peintres en lettres, bon, souvent les, ceux qui ont plutôt les amateurs. Euh, vont choper différent, différentes euh, références qui ne vont pas forcément ensemble pour créer un lettrage et donc on, on s'aperçoit qu'il y a des, des trucs qui ne vont pas et je voulais voilà, euh, retrouver ça dans un, dans un caractère typographique donc choper des choses de deux styles des linéales humanistiques donc plutôt inspirées de la calligraphie avec des, des linéales géométriques donc plutôt... Euh, un peu, en dehors de la, de la calligraphie et à rajouter en fait des trouvailles de mes photographies en fait euh... donc ça ça crée ce caractère ça, que j'ai fait diffuser par psyops qui était, une, qui était une fonderie à san francisco moi j'aime toujours bien celui là je me lasse assez vite de mes trucs mais et j'avais pu, euh, à l'occasion d'une exposition euh, au CAPC avec Arc en Rêve, euh, créer une version point de croix, pour, euh, parce qu'on est aussi graphiste avec Fanny, du coup voilà on, on arrive aussi de temps en temps à, à injecter de la création typographique dans, dans notre travail de graphiste. Euh, voilà, donc c'était une version point de croix du vidange qui, qui a servi pour le l'identité de l'exposition Insiders, ça c'est en 2010 peut-être. Un autre euh, travail de la classe, ça va être Excursion, euh, à l'invitation de l'association Photokino en 2012-2013. Euh, on est venu euh, donc faire une résidence de création à Marseille. Euh, sur le terme de la cartographie imaginaire, c'était assez large pour nous. Et euh, donc on a, on a eu envie avec Fanny de, de, de faire des, Ce qu'on fait en fait quand on, est, quand on veut visiter une ville, c'est-à-dire marcher, faire une randonnée à, à travers la ville. Donc là, on a fait six randonnées, c'était des assez grosses randonnées d'une journée, donc sur six jours. Là chaque couleur est un trajet euh, d'une journée c'est l'idée de rencontrer un peu la ville de Marseille, à partir de là on a fait, euh, enfin, on a fait beaucoup de photos et des, euh, des prises de notes et a posteriori des dessins qu'on a compilé dans un, dans un petit bouquin qu'on avait édité juste après. Donc Fanny elle a tout, aussi tout un travail photographique, en plus sur l'urbanisme et sur, le, sur la vie dans la ville et surtout à la campagne. Elle travaille beaucoup sur, sur le territoire de Sainte-Foy-la-Grande et, et Castillon, donc en, dans l'est de la, de la Gironde. Euh, ouais, ce genre de portrait de ville, là du coup c'est un carnet de voyage qu'on a fait de Marseille. C'est un peu la, les pratiques qu'on préfère. C'est-à-dire que. Donc il y a des citations lues ou entendues. Là, c'est ce qu'on a intégré dans le livre. Mais c'est voilà, quelque chose de très, très visuel. Surtout ce petit patrimoine qu'on se plaît à essayer de. Ce que je n'ai pas dit en fait, dans mes photos d'enseigne, c'est que tout ce patrimoine-là, il disparaît. C'est souvent le parent pauvre de l'architecture, il n'y a, a rien qui permet de conserver ça, si ce n'est de la photographie. Et c'est souvent assez dommage, il y a des pièces assez, assez belles. Et je rêve d'un musée qui conserverait en fait les trucs qui se font bazarder à la poubelle, euh, souvent. Donc voilà quelques vues de, de ce bouquin. C'est une randonnée graphique à travers les rues de Marseille. Et à partir de ces randonnées aussi, on a créé une famille de caractères typographiques, donc qui s'appelle aussi Excursion. Une bouillabaisse de caractères fantasques sans bas de casse. C'est le sous-titre. Donc c'est une famille, c'est un peu une synthèse de ce qu'on a trouvé nous, dans le, de, de styles typographiques qui revenaient, ou de trucs assez particuliers, qui nous semblaient marquants, de notre rencontre avec la ville. La première, c'est celle-là, c'est une plaque qui commémore l'assassinat d'un policier, victime du devoir, Et là où il y a vraiment des formes typographiques assez folles. Donc ça, ça a été excursion fait divers. un des caractères de cette famille. Euh, là, c'est des ex-votos de la crypte de la bonne mère, pareil, qui a, par exemple le thé qui est assez, assez dingo. Là c'est excursion crypte, garde la pêche. Regarde le sud, c'est une, une épicerie dans Marseille, donc, euh, pour la petite histoire. Donc pour nous, c'est vraiment la typographie qui est, euh, du titre, qui me paraissait enfin, rendre en fait, l'accent marseillais. C'est-à-dire que c'était du vent un peu dans les lettres, c'est ça chantait. Pour nous c'était la retranscription graphique de l'accent marseillais, Je crois, on trouvait ça assez, assez dingue. On est retourné à Marseille. six mois après, elle avait disparu au profit d'une enseigne en, en PVC euh, composée en verdana, qui a un caractère pour le web. C'était ignoble. Donc C'est aussi pour ça qu'on qu fait ces photos et qu'on rend hommage à ces trucs-là. Ouais, pour nous, c'est de la poésie qui n'est qui pas, pas sauvegardée, donc on essaye d'en parler, en tout cas. Donc la typographie sera toujours moins bien que l'original, hein, mais euh, bon, c'est une manière de pouvoir aussi réutiliser ça et de voir comment ça peut fonctionner, de le retranscrire ailleurs. En fait, c'est des expériences en fait. Ça fonctionnait. Là, est-ce que ça va fonctionner ailleurs si je le. Voilà. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est plaisant de le tenter en tout cas. Ça, c'est un style typographique qui revenait assez régulièrement. Euh, voilà. Excursion métier. Et ça aussi c'est un style typographique art déco euh, géométrique qui revenait souvent dans Marseille. Donc on a choisi un spécimen de la poste du central Garibaldi et il s'appelle Excursion Poste. En plus de cette famille, on a voulu mettre des, en fait, toute une, toute une collection de, de symboles, d'ornements et de pictogrammes qu'on a trouvés dans Marseille. Ça, c'est Fanny qui s'est occupée de, de ce travail-là. Là, Là c'est le, palmi, le palmier de Mopti, par exemple. Là, les flammes. Je ne sais pas si on voit bien. aussi. Oh, Qu'on Qu a compilé dans ce qui s'appelle Excursion Fadabat. Et juste un peu après, il y a la, la, la maison d'édition d'Akaneuil, maison d'édition bordelaise, super assaut, qui nous a proposé de... de de, de travailler sur le sur les cartes postales, sur un recueil de cartes postales. J'en aurai pour vous tout à l'heure. Euh, ouais, c'est que si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr. Et c'était en fait l'idée de, de travailler sur les messages euh, comme au début de la carte postale, où c'était plutôt pour des messages quotidiens, donc style.. Euh, « Je t'attendrai demain à la gare, j'aurai des fleurs, n'oublie pas de, de prendre le pain. Le, » le, Les services postaux fonctionnaient assez bien au début du XXe siècle, et c'était vraiment pour c'était l'ancêtre du SMS, c'est-à-dire que nous, on a voulu voilà, reprendre un peu ce, ce style-là. Et c'est en même temps un spécimen typographique, c'est-à-dire que c'est tout le caractère excursion qui est utilisé, notamment les fadabats, donc à chaque fois, il y a un des motifs ou ornements qui vient soit contredire le message, ou carrément le brouiller, soit qui va qui va qui va compléter le message quoi, ou le faire drôle en fait, il y a, voilà il y a... et ça ça a été une, une manière de travailler aussi à deux qui était assez chouette avec Fanny qu'on a poursuivi par la suite quoi Euh, Audimat, qui est un caractère que j'ai dessiné en première fois en 2003, que j'ai redessiné en 2005, et, et que ou en 2008, et que j'ai finalement redessiné bien comme il faut en 2014, il me semble. Euh, j'ai dû le mettre. Alors là, c'est plus sur les caractères euh, géométriques de bord de route, souvent euh, fait maison. C'est un peu le, le.. En tout cas, c'est un, une linéale géométrique, mais avec des particularités un peu, un peu bizarres. Et c'est euh, à ce jour le, mon plus gros travail euh, typographique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractères. Il y a plusieurs styles. Euh, voilà, et Je me suis beaucoup amusé sur le, le spécimen. Euh, essayer de compiler un peu tous les jeux de mots que je traînais à l'époque euh, sur, sur, sur ça sur ce thème là du, du, du bord de route une... c'est la euh, ouais, ouais, vie dangereusement. dangereusement oui ça donne de donc il y a beaucoup de ligatures il y a beaucoup d'options euh, c'est assez technique comme caractère donc j'ai dû faire un mode d'emploi parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses euh, un peu compliqué à il est un peu compliqué à utiliser je pense même, même, moi, même pour moi il est un peu compliqué par exemple il y a, il y a une option qui permet de d'écrire en ligature donc ça fait ça il a, il a été conçu un peu aussi comme ça c'est à dire que c'est vraiment un caractère de titrage mais bon je m'apesantis pas là dessus là on peut voir c'est l'option euh, ligaturographie est activée donc euh, quand ça, quand ça peut, ça, ça crée des, des ligatures. En bas de casse, ça fait ça. Sale défaite. Voilà. Audimat 3000 résout tous vos problèmes, guérit les logos impuissants, remet sur pied flyer et magazine bancal, protège vos affiches de la pluie désenvoûte vos mises en page grâce à son gris-gris typographique, renforce vos chartes graphiques par le choix du caractère principal, apporte le succès aux exportations PDF et au BAT. Résultat immédiat. Sans shérif et sans rendez-vous. Voilà. Bah, tu peux leur expliquer, enfin, bon, voilà, parce que tu utilises des termes techniques ah, bon, que ça ira dans les questions. Mmh. Parce que quand tu parles de bon, BAT, je ne sais pas s'ils savent non cas cas, cas mais bah, casse les minuscules et capital c'est les majuscules en typographie bon bah, il y aura plein de questions mais euh, moi j'ai pris beaucoup d'images beaucoup de ça c'est le caractère justice alors que j'avais aussi dessiné en 2004 et que j'ai redessiné à l'occasion d'une un, commande de pour un projet d'identité visuelle et de signalétique avec euh, l'association bruit du frigo alors, qui est une asso bordelaise qui est à Pola euh, en fait qui, c'est un collectif d'architectes et d'artistes qui a pour but d'expérimenter des constructions, alors souvent c'est éphémère, euh, dans des lieux donc voir si ça peut, si ça peut fonctionner. Euh, là ils avaient été missionnés sur la petite ceinture à Paris et ils nous avaient demandé de, de travailler, euh. c'était pas la première fois qu'on travaillait avec eux mais du coup, toute la, la charte graphique, elle, elle est partie aussi d'une envie de, de, de travailler avec un, un outil typographique. Et c'est à partir en fait, du caractère typographique qu'on a conçu pour, qu soit, enfin, pour que ce soit simple, après, à utiliser pour la signalétique, d'une signalétique faite, faite à la main. Et en plus, ça permettait d'être un outil aussi graphique, euh, parce qu'on n'était pas toujours censé utiliser, Enfin, il fallait qu'eux puissent euh, travailler le graphisme de, de ça euh, sans nous. Donc en fait, la boîte à outils typographiques, ça permettait aussi, de, avec une charte graphique assez simple, euh, de, pouvoir, de pouvoir créer des visuels assez simplement. Donc euh, ce caractère-là, il avait aussi toute une panoplie d'ornements de, de, et de, de systèmes, en fait, de, par exemple de rails, parce que la petite ceinture à Paris, c'est l'ancienne, c'est une voie ferrée désaffectée qui fait, tout le tour de, qui fait tout le tour de Paris. Donc on travaillait à voir ce que pouvait devenir en fait la petite ceinture. Donc il ouais, y avait tout cet esprit rail et on a déliré dé dé dé sur le western et tout ça. Donc ça aussi, ça c'est le mode d'emploi qu'on leur a fourni pour comment construire en fait des, des visuels un peu rigolos avec le, le système typographique, en fait, euh, avec le clavier, quoi. Avec un certain interlignage, un certain interlétrage, on pouvait euh, concevoir soit des rails, soit des systèmes de flèches, de bandeaux, euh, voilà. Ça a été assez chouette à, à concevoir. Donc, voilà on pouvait créer des visuels assez simplement, juste avec un caractère typographique, des couleurs, et hop ce caractère il n'avait aucune courbe, donc euh, ça permettait aussi, de, une fois, de, de, pour faire des pochoirs, de la signalétique, de travailler aussi assez simplement à être découpé, à être construit euh, dans du bois. Enfin, C'était euh, le, le choix d'un caractère sans coupe. Voilà. Et on a développé un, un système d'identité voilà, assez simple qui allait avec ceinturama donc ça a donné le caractère justice que j'ai après publié sur ma petite fonderie après ça Mais ça, ça, c'était un peu deux en un pour moi c'est à dire que je développais ce caractère pour un projet de commande et j'ai pu le sortir avec des adaptations aussi parce que là c'était très, très, enfin pour le, ce projet là donc j'ai dû développer par la suite d'autres ornements pour que ça en fasse un caractère voilà donc c'est Fanny qui s'occupait de tous les ornements, souvent on travaille comme ça. Parce elle elle, elle s'est dessinée, moi je sais dessiné que les lettres. Donc on se répartit un peu la tâche comme ça. Et donc le spécimen typographique, ça sert à montrer le potentiel d'un caractère. Et c'est toujours assez sympa d'essayer de, de, de raconter quelque chose avec du faux texte. Parce que l'idée c'est de, de choisir les lettres qui vont bien dans certains mots et tout ça. Et c'est quand même un exercice assez, assez chouette proche de la poésie, je trouve. Euh, voilà. Euh, alors ça, c'est un cas de figure un peu différent. Donc, de temps en temps, c'est assez, assez rare, mais de temps en temps, j'ai des commandes de caractère sur mesure pour, euh, pour des entreprises. ou des J'aime bien ce cas de figure là, c'est pour un château viticole dans le Médoc, un grand cru, hein, le château Léoville Poitferré, qui avait ce logo, et euh, donc à part l'intermédiaire d'un graphiste qui s'occupait de, de, de, de repenser en fait leur identité visuelle et leurs étiquettes en particulier, euh, ce graphiste est venu me voir pour me voir si, si je pouvais réaliser en fait un caractère à partir en fait du lettrage des étiquettes. Alors il se trouve que ça m'a intéressé parce que ce lettrage il est assez bizarre. Il ressemble au fait, aux choses que j'essaie de, de trouver dans la rue. C'est-à-dire qu'il y, y, y a de la maladresse, il y a des formes vraiment incompréhensibles comme le R. Et euh, il s'agit d'un métissage aussi typographique, c'est-à-dire qu'il y, y a des lettres qui, par exemple le C, c'est assez, assez voyant pour des initiés, mais le, le C qui est plutôt une incise, dans un style qui serait plutôt une, de l'ordre de la didone, et c'est ça qui m'intéressait, de voir comment je, je pourrais m'en sortir en fait en travaillant sur ce... J'ai fait des recherches, j'étais au château, j'ai été voir les enseignes, qui, enfin, les, les inscriptions qui étaient dans l'environnement du château, sur le château. Et j'ai pu aller euh, récupérer des étiquettes de différentes époques. Et je me suis aperçu qu'en fait euh, c'est l'imprimeur des étiquettes qui, qui faisait aussi le lettrage tous les, tous les ans, tous les millésimes. Et du coup, il, il le refaisait à la main en, en essayant de refaire à peu près la même chose chaque année, sauf qu'en fait, au fil du temps, ça a évolué d'un style typographique à un autre. Et c'est pour ça qu'on on, on était arrivé à un style un peu, un peu bâtard à, à la fin. Donc ouais, fin, voilà, c'est vraiment un travail un peu d'enquête et tout ça qui est, qui est assez intéressant à faire. Ah donc après j'ai dû faire des choix, qu'est-ce que je garde, euh, des différentes époques, euh, qu'est-ce que j'enlève. Sachant que leur dernière version, euh, c'était une version numérisée du coup, qui était vraiment faiblarde. C'est-à-dire que c'était mal numérisé. C c par rapport à un grand cru viticole, euh, pas des, les formes n'étaient pas abouties, c'était euh, une catastrophe. Quoi. Donc euh, ben, euh, j'ai créé le caractère en, en améliorant certaines choses, en essayant de garder au maximum les, les incongruités. Moi que j'aimais bien du R, mais il fallait pas non plus. Enfin, je pouvais pas le garder tel quel non plus. Voilà, donc, donc en haut, voilà, c'est le logo que j'ai retrouvé et le, En bas, c'est ma typographie. ce n'est pas le logo final parce qu'en fait, euh, il se trouve qu'après, par la suite, ils l'ont. <rire> Ils ont utilisé ma typo, mais ils ont modifié les espaces entre les lettres. Les espaces entre les lettres, c'est du design aussi. C'est-à-dire que c'était mon travail aussi de faire les espaces entre les lettres. Eux, ils ont tout modifié et du coup, leur logo, je ne le trouve pas bien. C'est tant pis pour eux, pour le coup. Mais c'était aussi la première fois que je travaillais de la typographie sur commande sans être le graphiste aussi. Parce que souvent, c je fais la typo et je suis aussi le graphiste. Donc là, j'ai laissé le bébé. Mais du coup, c'est voilà, intéressant de voir. Euh, voilà. Il s'appelle Assemblage Cuvelier, du nom de la famille qui a le château, euh, la famille Cuvelier. Et Assemblage, c'est un terme de viticole. Les vins de Bordeaux, c'est des assemblages de plusieurs cépages euh, réunis. Et là, je trouvais que du coup, c'était intelligent par rapport au, au caractère, qui était aussi un assemblage de style typographique. Euh, voilà. J'ai quand même pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce, ce caractère. Ça donne ça, voilà. Ça, c'est ce que je leur ai livré. Ça permet d'écrire dans les langues ouest-européennes, avec ces, ces accents-là. Ah non, c'est que pour le français. Oui, j'avais fait ça, que pour le français. Euh, autre chapitre, on revient un peu en arrière. Euh, durant nos études aux Beaux-Arts, donc, on était un petit collectif euh, d'anciens graffeurs pour certains, avec enfin, voilà, une attirance pour la ville, en fait et de, de traîner dans les rues, et, et, etc. Euh, et, donc on avait déjà eu un collectif qui s'appelait La Plaquette, et à la, au sortir des études, en 2005, on a, on a, on a euh, fondé le collectif Sainte Machine, avec les, les gens du groupe, qui étaient restés à Bordeaux. Il faut dire qu'en 2005, à Bordeaux, il ne se passait pas grand, culturellement, ce n'était pas comme maintenant, euh, et du coup, on est, nous, on a eu vraiment envie de rester à Bordeaux et essayer de faire des choses à Bordeaux. Ça, c'est notre première intervention en tant que sainte machine, c'était euh, aussi pour notre diplôme, c'était à la fenêtre de notre diplôme, c'était en bas dans la rue, on avait fait ça pour, euh, pour attirer un peu l'attention. Mais notre vrai premier euh, rapport avec, euh, enfin notre vraie première euh, installation, c'était ça. Donc euh, sur les quais de Bordeaux, à Saint-Michel, on, on, on passait devant pendant un an, on a vu qu'il y, y avait Stade Grava qui traînait. Et on se disait que c'était, dans d'autres quartiers, il ne serait pas resté un an comme ça. Donc ça gâchait un peu la vue. Et donc un jour, on a voulu faire une installation un peu Hollywood, mais on n'avait que six planches de contreplaqué. Donc au lieu d'écrire Bordeaux, on a dû se résoudre à écrire Bordel. C'est aussi par la contrainte qu'on a, qu a trouvé ce truc-là. Voilà, donc on a, on a fait notre petite installation. C'est contre le contre-pied d'Hollywood. C'est le contre-pied d'Hollywood. Quand on est à Marseille, euh, sur la 50, il est marqué euh, dans les Marseille. Ouais. Mais là, c'est Bordel. Bon, ça n'a pas plu parce que ça a été, ça a été enlevé au bout de, de 24 heures, je ne sais même plus, même pas. Euh, les services techniques de la mairie sont venus un dimanche. Ça nous a été rapporté par les pêcheurs qui étaient juste derrière. C'était Hugues Martin, le maire à l'époque, maire intérim. Pourtant, je trouvais, on trouvait ça assez classe. Euh, on a... Pour des manifs, on avait refait le, le signe. Pour, euh, et Du coup, euh, ce truc-là a fait qu'on a, on a décliné en fait euh, ce terme de, de, bo de bordel euh, dans des éditions, dans des, dans des objets. On a créé le guide, qui est le, le contre-guide touristique de Bordeaux. Oula, ça se vide. En fait, euh, ouais. Bon après-midi. Il y a le calendrier 2011 de la Gironde Profonde, donc c'est à chaque fois, avec Sainte machine, c'était l'idée de travailler en collectif, donc pour chaque événement qu'on qu faisait ou des éditions, on invitait les gens avec qui on voulait faire des choses, des gens quoi. Donc là, le calendrier, c'était 12, 12 illustrateurs et on leur a dit, il y a telle fête en Gironde, donc on leur a donné à, chaque, à chacun une fête, et donc c'est une illustration. On crée des, des petites illus, des objets touristiques, Lord of the Rockade. Et on a fait des, des expositions. Notre première, ça a été à, à l'espace 29, en 2006. Ça s'appelait Buvant du vin, parce que nous, on était étudiants en beaux-arts, donc on, on, on, on savait qu'il fallait tout miser sur le vernissage. C'est là que les gens viennent. Donc voilà, une photo du, de l'exposition. <rire> Non, il y avait quand même, enfin, on, est, on était assez fiers, il y avait Camille Laveau hein, quand même dans l'expo, euh, Guillaume It, Monsieur Kern, ça c'est des noms qui en ce moment, est, euh, voilà, on les salue. Là vous voyez Bobax qui, est. Euh, oui j'ai pas, pas dit, enfin Sainte Machine, c'est Fanny. moi, euh, Bobax qui fait des, des illustrations, vous allez voir, euh, il y a quelques exemples après, et Damien hernou qu'on était quatre, mais on était rarement quatre à faire nos trucs vu qu'on invitait euh, d'autres personnes à chaque fois. Donc voilà quelques petites expos qu'on a, qu a, qu a pu faire, dont une au CAPC. En 2007, on a été invité dans la galerie des projets. Euh, et là, on avait invité les, tous nos potes des, des Beaux-Arts, en fait, le collectif Le Noyau Dur, le, avec lesquels on, on peut voir un, un petit morceau de Grems, là-bas, au fond à gauche. Le Vilain, la vidéo. Donc c'était assez chouette. Enfin, L'idée, c'était de, de se marrer. Hein. Ça, c'est une commande qui nous avait été faite par le TNBA, par Dominique Pitoisé à l'époque aussi, qui nous avait beaucoup plu. Parce qu'il voulait une signalétique à l'intérieur du, du théâtre. Et en fait, à la fin, ils nous disaient non, c'est pas vraiment une signalétique que je veux. Enfin, ils, on ne savait pas trop et on a fait bah, OK, on arrive avec d'autres potes, on, fait, on crée un collectif on prend des pots de peinture et puis euh, on improvise. Donc on a fait une improvisation, on est resté dix jours dans le théâtre et euh, voilà. Donc on a peint les murs, euh. là je vous montre, ça c'est un, un de mes travaux, mais enfin, tout, le, tout le couloir était, euh, tout l'accueil. Il fallait, enfin, par exemple, là, le motif euh, sous l'œil euh, au fond, là, c'était en peinture euh, aimantée, donc on pouvait quand même s'en servir de, pour euh, afficher. Il y avait quand même des contraintes de, de signalétique, donc on pouvait aimanter et, et coller les affiches dessus. C'est en fait. euh, assez drôle à faire. Ça, c'est une autre commande qui nous a été faite par, euh, par Arc en Rêve, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait... Dans le cadre des d'Evento... C'était une manifestation culturelle en 2011 aussi. Euh, je ne sais plus comment s'appelait l'exposition. Enfin bref, euh, elle s'est construite à partir d'un texte de Bruce Bégou qui, euh, qui partait du principe que la métropole de bordelaise, c'était une fiction mais sur le, la métropole de bordelaise qui vise en 2030 le million d'habitants. Ce qui est une aberration, de toute façon, et ce qui aussi nous a fait quitter un peu cette, cette ville. Et du coup, on a, jou, on a joué avec ça en, en faisant une fresque monumentale d'un côté. C'est un diptyque, un peu le, notre intervention. D'un côté, c'est un, un espèce de billet gagnant à la loterie. Euh, le million d'habitants, ça, ça va être génial. Euh, El 2030. Et de l'autre côté, euh, un, tag, un, un tag monumental à l'extincteur qui dit que ben en fait, c'est une connerie de vouloir être toujours plus... Enfin, nous, on est un peu dans la décroissance dans tout notre travail et tout ça. Ça, c'était un peu un, une réponse, en fait, de, de décroissance sur cette folie. Ça, c'est une photo de Google Earth, de notre tag géant. Il est, il est vraiment grand. C'est un extincteur rempli par, euh, pour chaque lettre. Ça a été un, un, une bonne expérience aussi, ça. Vous voyez la fresque qui est assez grande euh, à droite. Elle est toute petite par rapport. Aux... Euh, on a quitté Bordeaux en 2009, Fanny et moi. Bobax et Damien sont restés à Bordeaux. Mais nous, on n'avait plus trop le goût. Parce que Sainte-Machine, c'était vraiment, vraiment Bordeaux, c'était notre sujet. Donc comme on n'y habitait plus, on, on, on, on s'est dit, ben, on, va, on va arrêter Sainte machine, ça n'a plus trop de sens, euh, on n'a plus trop l'envie de venir à Bordeaux. Enfin, et surtout qu'on n'aimait pas comment tourner Bordeaux, ce qui est devenu Bordeaux. Euh, donc on va faire, euh, on va dissoudre l'association et voilà, on va faire autre chose. Mais pour dissoudre, on a fait une exposition, une dissolution absolue. où on a, euh, enfin voilà, c'était une expo, il avait pas mal de gens, on a invité les gens avec qui on avait fait des choses, avec Sainte Machine, euh, voilà, c'était l'histoire euh, de fêter ça euh, joliment. Alors, là, vous avez une installation de, de Bobax qui a, <rire> c'était haut comme ça, hein, c'était pas <rire> dans une salle euh, voilà, qui a, qui a reproduit le bordel. Ouais, c'était l'occasion de nous, voilà, de créer des, des, des, des choses aussi pour l'occasion, pour et d'éditer. En fait, on a édité des choses qu'on n'avait pas... Enfin, voilà, ça, ça, c'était le, le On avait encore des sous dans, le, dans la caisse de l'assaut, donc on s'est dit, tiens, là, là c'est une plaque funéraire, euh... c'est une plaque de rue funéraire. Donc c'est à partir de la typographie des rues de Bordeaux que c'est aussi un, un, un, un thème de recherche. C'est imprimé en sérigraphie pour ce qui est du faux marbre et de la, en typographie, en letterpress pour le, pour le lettrage. Et on a fait un petit photojournal parce qu'on avait un, un photologue à l'époque. Euh, un photologue, c'est un des premiers réseaux sociaux. On pouvait ne mettre qu'une image par jour. Il fallait attendre 24 heures pour pouvoir reposter une autre image. Donc il y avait vraiment l'idée de, de journal de bord. Et du coup, on a, on a fait un best-of de ce photologue qu'on avait, qu avait tenu. Euh, et donc, c'est des photos euh, qualité JPEG, Internet, euh, taille d'origine, 500 pixels de large, euh, et avec les commentaires de l'époque. Donc souvent, la photo, elle n'était pas bien, mais tout l'intérêt venait du, du petit commentaire qui était dessous. Euh, c'est aussi un portrait de Bordeaux, d'une certaine époque, l'arrivée du tramway à Bordeaux, tout ça. Désormais, on s'appelle « Bon pour un tour », donc « Bon pour un tour », on a repris euh, un peu l'esprit les, de, de Sainte-Machine, en telle sorte que ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur notre environnement. Et pour aussi euh, notre petite ville. on est installé à Castillon-la-Bataille, c'est un, un bled de 3000 habitants. Euh, je ne vais pas vous montrer euh, d'autres éditions, ça c'est des petites cartes postales euh, rigolotes, mais euh, on n'a pas encore activé vraiment les éditions comme on aimerait le faire, parce qu'on fait plein de trucs différents. Mais en tout cas, l'idée voilà, de Bon Pour Un Tour, c'est de, de travailler par rapport à son territoire et voir comment euh, un graphiste aussi euh, peut, être un, enfin, peut être utile dans un territoire rural. Parce que Castillon, c'est une petite ville de campagne. Et donc, ça, c'est aussi tout notre projet actuel de euh, qu'est-ce qu'être un graphiste à la campagne. Et... Donc, en parallèle de tout ça, euh, on a toujours peint plus ou moins des murs dans la ville, que ce soit là pour la... juste pour le plaisir, ou des fois c'est des commandes. Là c'est pour la bibliothèque du, du centre Pompidou. Ça c'est de la signalétique aussi pour l'espace BD roman graphique que j'avais fait il y a quelques années. Donc ça c'est toujours une pratique qui, qui intervient. Là c'était pour un projet de bruit du frigo. Et c'est aussi pour, montrer, pour vous montrer euh, enfin, la typographie. Plusieurs aspects en fait, de la création typographique et du lettrage. Là c'était pour un Colorama qui est un petit festival de, de mur peints à Biarritz. Ça c'est une peinture avec Bobax. Le, le, le personnage au-dessus c'est du Bobax. Vous avez dû en voir dans le, sur les murs de Bordeaux des fois. Et là, un essai d'abstraction un peu typographique. Donc ça, c'est des trucs plus libres. Ça, c'est une, une commande de l'irrégulière, euh, un projet immersio. C'était assez drôle. Donc c'était euh, dans un quartier, c'est le quartier de Bacalan. Et c'était l'idée de... Euh, d'intervenir chez un particulier, là sur une façade que nous prêtait un particulier. Et on avait fait deux maquettes, il y avait une soirée du quartier, Et les, les gens du quartier votaient pour la maquette qu'ils préféraient. Et on a ensuite, euh... Donc voilà l'absurde, se moquer de la société de consommation, <rire> c'était une blague, ce qui est vrai dans notre travail, mais la manière de le dire. Donc voilà. Là aussi, ça fait partie d'une cinétique euh, euh, dans un projet de bruit du frigo. Là, c'est une partie d'une exposition euh, chez un ami artiste à Castillon. Donc tout le travail, là, des pictogrammes et tout ça, c'est le travail de Fanny. Moi, j'ai le travail de lettrage, souvent on se répartit euh, vraiment les tâches comme ça. Là, c'était de faire du noir et blanc coloré. Et euh, c'était euh, un hommage aussi à... Au village de Thiébellé qui peint ses maisons, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, au Burkina Faso, c'est un village entier où les maisons sont peintes avec des pigments en terre. Euh, c'est à la fois pour protéger les maisons et mais aussi euh, pour, les, pour les protéger de la pluie, des intempéries, mais pas que. Et en fait, chaque, chaque motif a euh, une signification. Donc on a repris un peu ça et euh, pour travailler sur le... le euh, le portail de l'atelier de, de Robert Keramzi, qui, qui était prof de sculpture. Là aussi c'est sur l'atelier de trame à Oloron-Sainte-Marie, c'est une amie, euh, Natacha Sansose, avec qui on travaille régulièrement, qui nous invite euh, souvent à, à intervenir avec elle. Et là, qui nous avait demandé d'habiller de, en fait, son, son nouvel atelier à Oloron. Donc, il est en deux temps, extérieur, intérieur. Donc, Fanny s'est occupée de l'intérieur. Natacha, c'est une artiste qui travaille beaucoup avec le textile. Les motifs sont hérités de, enfin, de ça. Et façon, c'est écrit façon, qui est aussi un mot... A Castillon, on a un mur qui s'appelle le mur fou. Tous les ans, on invite des artistes à venir le peindre. Euh, Celui-là, c'est nous qui l'avons peint euh, en 2020, parce que, le Covid, donc, euh, notre ami berlinois n'a pas pu venir cette année-là, donc il est, il est venu l'année d'après. Euh, voilà. Je pourrais vous en parler plus du mur fou, mais... Euh, Là, c'est une signalétique pour une, chambre, enfin, une maison d'hôte à la souterraine dans la Creuse. Et là, ce qui est intéressant, c'est juste qu'en fait, on a troqué la fresque contre une semaine dans la maison d'hôte. Parce que c'est une amie prof qui m'avait fait intervenir et qui avait vu qu'on troquait pas mal dans ce qu'on faisait, que le troc, ça faisait partie des choses qu'on aimait faire, qu'on ne fait pas souvent, on n'a pas souvent vraiment l'habitude. Parce que du graphisme, c'est nul, quoi. C'est pas comme du pain ou un truc, euh, tu vois. <rire> c'est plus facile de troquer quand es boulanger, tu peux tout troquer, quoi. Mais euh, là, donc là, c'était l'expérience de troquer, euh. ce qui n'était pas vraiment rentable pour nous en réalité, parce qu'on a quasiment mis une semaine à peindre, en fait. Donc, du coup, on a, on a pas. Non, c'était chouette, mais. Ouais. <rire> Et ça, c'est une des fr une fraise qu'on a fait cette année pour. Euh, pour le service des eaux de la, la métropole bordelaise, qui ouvre des sites au public de certains de ces bassins de rétention des eaux de pluie, et il y, y a des petits monuments, des, petits, des petites constructions en béton, qui, qui enfin voilà, il y en avait une qui nous ont demandé de repeindre. Là, c'est le, enfin, ça s'appelle Odyssey. Encore parallèlement, alors, alors je reviens aussi en arrière, mais Parallèlement à ça, du coup, on a, on a aussi travaillé en tant qu'enseigniste, peintre en lettres. Ça, c'est une de nos premières commandes d'enseigne. C'est de la famille, c'est l'oncle de Fanny qui, a, qui avait ce magasin-là. Et en fait, ben, on a... C'est pour des raisons aussi économiques, mais... De, enfin de, on, en gros, on a, on a pris les... Au début, il voulait faire, faire appel à un enseigniste qui couvre de PVC en fait, toute la tôle. C'était rajouter des matériaux. Puis le, le truc en PVC, on lui a dit non, non, surtout pas les trucs en PVC, ça n'a ça pas de durée de vie, c'est moche, c'est polluant, il n'y a oui, aucun intérêt. Donc autant utiliser la tôle. Donc la, la tôle a, a été le, le support de, de construction aussi des lettres. Donc la trame de la tôle a permis de concevoir le lettrage à travers ça. Et on a utilisé les peintures qui étaient en vente dans le magasin. Donc c'est des peintures pour tracteurs. Mais en gros, tout était là. Il fallait juste, voilà, le. C'était l'idée de faire simplement. C'est aussi un, petit, une petite, euh, un de nos travaux manifestes en fait de, qui nous a semblé, voilà, il faut faire avec ce qu'il y a là. Quoi. Ça, ça sert à rien d'en rajouter. Donc ça c'est un autre exemple pour un petit restaurant à Villefranche-de-Longchamp en Dordogne. le restaurant il, il reprenait en fait l'ancienne boucherie du village qui avait fermé des années avant et la boucherie du village c'était le lieu de vie du, du village quoi c'est à dire que ça faisait pas que boucherie quoi c'était donc au lieu de masquer ce truc là on a, on a voulu en fait conserver le le, le lettrage donc j'ai dû on a dû faire un jeu de mots un peu débile mais c'était vraiment l'idée de, de garder l'enseigne de garder l'ancienne visible sur le, voilà, sur l'histoire en fait de, de ce bâtiment de l'histoire du village et de faire une, une intervention qui soit plus légère colorée mais mais assez légère en fait ça donne ça donc voilà les petites cartes de visite qui vont avec imprimées en, en rhizographie Là, c'est pour une pharmacie en Gironde. Ah, J'oublie toujours le nom du bled, hein, va m'en vouloir. Euh, c'est pareil, c'est dans la famille. C'est ma tante qui a repris une pharmacie récemment, qui a envie de calme et du coup, bah, c'est pareil. Le travail, c'était voir ce qui existait là sur le, sur le lieu. Donc c'était les briques, les briques émaillées euh, assez belles. Et du coup, l'idée, voilà. Il y a une partie arboristerie qui allait ouvrir dans la pharmacie aussi. Et donc c'est travailler en peinture émaillée sur les briques émaillées. La peinture émaillée, c'est vraiment traditionnellement la peinture employée des peintres en lettres. Et encore plus récemment, donc là, j'étais assez content qu'on me propose ça, c'est le, le restaurant Le Chaudron du Père Marchès à Castillon, donc dans, dans mon bled. Euh, alors j'étais assez désemparé parce qu'ils avaient, ils, ils, auparavant ça s'appelait l'hôtel des voyageurs, et euh, donc c'était la petite fille du, du, du, de l'ancien propriétaire qui avait repris, et comme c'était plus un hôtel, ils étaient désespérés que tout le monde vienne leur demander des chambres pour dormir parce qu'il y avait toujours écrit « hôtel » sur la façade. Donc un jour, ils, avaient, ils ont, ils ont tout, tout effacé, ça c'est l'enseigne avant. Et j'étais désespéré parce que ça fait partie d'un style de lettrage euh, bah, que je, enfin, qui font partie de mes recherches. en fait. C'est un peintre en lettres du coin qui a développé un style particulier. C'est ce qui m'intéresse aussi de trouver. C'est en fait, souvent les peintres en lettres de campagne, ils développent un style propre à eux, parce que ça va vite, ils savent le faire, et du coup ils ont toujours le même style qui développe au fil des années. Et en fait, c'est un style qu'on retrouve dans plein de petites villes, il y a toujours le même style. Voilà. Et ça, ça fait partie d'un des styles de, de verre chez moi, et donc ils, ils, ils avaient tout repeint. Mais, euh, donc voilà, je vous, je vous montre en fait euh, quelques autres enseignes qui utilisent ce style-là de ce peintre en lettres. Euh, je lui fais, mais donc, elles, elles m'ont vu peindre le mur fou qui était dans la même rue. Et, elles et fin, ils, ils m'ont demandé si c est, c est, ça, ça nous intéressait de, de, de faire l'enseigne, si on savait faire et tout ça. Je lui mais carrément, avec plaisir, mais par contre, absolument, on, on réutilise l'enseigne, enfin l'écriture le, qui existait auparavant. Et du coup, c'était banco parce que clairement, ben, ça faisait partie de l'histoire de leur famille aussi. Le, voilà donc ils étaient, euh, ils étaient motivés pour ça. Donc moi, ça m'a permis à la fois de peindre une, une enseigne à Castillon, mais aussi de continuer à développer en fait, mes recherches sur un support... Euh, voilà, Enfin, de, de, de donner corps aussi à ces recherches-là, qui, qui restent un peu dans l'ordi euh, pour l'instant. Donc le style il est, assez, il est assez fou, il y a plusieurs largeurs, donc j'ai fait une synthèse pour, euh, voilà, pour pouvoir... Euh, et là par exemple ça c'est à Sainte-Foy-la-Grande. Celui-là vient d'être effacé. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. À chaque fois ça me fait ça. C'est une horreur. C'est des trucs qui ne sont pas conservés. Moi j'ai une photo. Mais là, celui-là, il a disparu. Celui-là aussi, là, qui était une merveille. Enfin, tout le boucher là, avait des lettres en fer découpé, en métal découpé, peint en rouge émaillé. C'est magnifique. Ça a disparu. Ça, ça a disparu. Donc voilà, l'idée aussi, c'est un, un, un peu un truc pédagogique où j'aime bien en parler, parce que j'ai envie qu'on préserve aussi un peu ça. Bon après, c'est le jeu aussi, c'est le, leur fragilité aussi qui les rend belles, ces écritures-là, mais bon bref. Donc voilà, j'ai pu, euh, pu les faire revivre à travers ce, ce projet-là. Donc j'ai utilisé les couleurs existantes, qui étaient, qui étaient déjà là, c'est pas moi qui ai fait le... Le lettrage en dessous, il était déjà. Mais voilà, C'est voilà, aussi rendre hommage donc à l'histoire du bâtiment, de la famille, mais aussi l'histoire du, du coin. Hein, du... Je suis assez content de ça. Là aussi, c'est une autre enseigne, Donc, c'est à Sintra de Gondes pour une boulangerie. C'est souvent des gens qu'on connaît et tout ça, à la campagne maintenant. Voilà, c'est une armi artiste, qui, femme du, du boulanger, qui nous a demandé de venir. Et c'est pareil, c'est pas une commande d'enseigne, ni de fresque, c'était un projet bâtard, c'était un peu entre les deux. Donc au début, elle nous disait qu'on avait carte blanche, et après elle nous a dit euh, bon, faudrait que ce soit bien quand même qu'il ait écrit boulangerie. Du coup, ça a donné un, un truc entre une enseigne et un truc qu'on aurait pu faire euh, carte blanche. et ça c'est un peu foufou fou pour un truc de campagne et tout ça, il enfin, faut savoir que cette boulangerie c'est la seule c'est le seul magasin du bled quasiment qui fait revivre un peu en fait une vie Enfin, il y a une vie qui se recrée quand tu as une boulangerie qui s'ouvre qui dans un village rural où il n'y a rien enfin, c'est assez fou Et ça plaît bien parce qu'il y a vraiment une, une, une référence aux vieilles enseignes, aux vieux murs peints. Et en fait, euh, les petits vieux du coin ont, ont aussi apprécié en fait, ce, cette intervention, ça nous a rendu assez, assez fiers. L'ancien café national. Le lettrage café, il revient voilà, ici. Donc c'est que des citations de, de choses de, ici et là. Quoi. Le clown a apprécié aussi. J'oublie sûrement des, plein de trucs quand je, quand je parle des, des projets. Enfin, voilà. Euh, là, c'est une autre pratique qui est un truc plus libre, qui est de, du lettrage ou des interventions sur vitrine qu'on qu peut faire régulièrement, qui nous intéresse bien parce que en fait, c'est ça permet de travailler sans filet, c'est-à-dire qu'on peut se tromper ou... Il y a tout un truc sur la gestuelle et sur le... Enfin, voilà... C'est quelque chose qui nous plaît bien, soit pour de la commande, c'est un magasin d'articles de fête à Libourne. Ben c'est des interventions légères avec qui. Enfin voilà, c'est une autre manière d'appréhender la lettre. Je, vois, je vais passer vite. Euh, là, c'est sur la vitrine de Nakanoil. Alors Nakanoï, c'est un peu des partenaires privilégiés. C'est chez eux qu'on diffuse nos éditions, uniquement chez eux pour l'instant. C'est Rue Bouquière à Bordeaux. Si vous ne connaissez pas ce lieu, je vous invite à aller voir. C'est un comptoir d'éditeurs, donc eux-mêmes eux sont éditeurs et en plus ils, ils invitent d'autres éditeurs. Il y, a, il y a de la micro-édition, de poésie contemporaine, il y a plein de choses. Donc de temps en temps, ils nous, ils nous, ils nous appellent pour, pour faire leur vitrine. Ça c'était cette année, dans le cadre d'une soirée qu'ils avaient organisée. Dans le cadre de l'Escale du Livre. laisser libre, prendre cher. Dans le même style d'intervention légère, euh, éphémère, le, alors je ne sais plus l'année, peut-être 2019, ça, euh, invité par le Festival international du journalisme de Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, avec Olivier Spécio et Anne-Périne Couette, donc l'idée c'était d'intervenir pendant le festival, enfin un festival qui, prend, qui, qui est à l'échelle d'un petit bled, et c'était l'idée d'intervenir à même le sol, à même les murs, au blanc de meudon. Donc c'est comme de la craie, hein, mais au pinceau. Voilà. Voilà, c'était tout un travail sur, les, sur le parler du journalistique, sur les clichés un peu qui ressortent, les poncifs un peu des, des journalistes. Là, c'est avec Anne Perrine qui a fait des persos, les avis divergent. Donc là, c'est sans filet, il n'y a pas de préparation. C'est une expérience assez, assez sympathique quoi, que j'essaie de développer aussi. C'est-à-dire que ça contraste bien avec un travail typographique assez minutieux sur ordinateur. Enfin, L'idée de sortir de l'ordinateur, c'est un truc qui nous, qui nous titille beaucoup. Enfin, on, on essaie de faire de moins en moins de travail à l'ordi, plutôt de fait main. Donc voilà, c'est le genre de projet pour lesquels on aime se lever le matin. Quoi. Clairement. Ivre virgule. Et dans le même cadre que ce truc un peu plus léger, ces dernières années, on a fait aussi quelques expositions qui nous ont permis, c'était à la fois des expositions, mais un peu comme des résidences de création. On les a pris comme ça, pour tenter des nouvelles choses, sur un format d'exposition, donc peinture, installation, on a testé des trucs. Le stade terminal, par exemple, qui est une sculpture. Donc c'est inspiré d'une un, entrée de stade municipal que j'avais photographiée. parce c'est la même écriture et tout ça. Voilà. Là c'est l'exposition Anomo à la chapelle Saint-Loup. alors là Le point de départ c'est vraiment la manière dont les mots sont utilisés, souvent en politique, où on vide un peu les mots de leur sens, toujours ces discours de politiciens, les mots qui ne veulent plus rien dire et aussi sur les sur le paysage qui nous entoure. Ça, c'était un peu le truc. Donc, encore un test en, en, au blanc de Meudon, obsolescence programmée. C'était pour le vernissage, c'est clairement une installation. En termes de ruissellement, donc là, voilà, c'est l'idée de travailler sur des nouveaux supports, euh, lettres peintes, euh, C'est comme de la poésie visuelle, donc est, on est vraiment en dehors de la commande de, de quoi que ce soit, mais on a besoin aussi de ça. Je pense le graphisme, en fait, on, a, on avait choisi ce truc là au Beaux-Arts parce que ça nous permettait de mixer plusieurs médiums. C'était un médium qui pouvait réunir la photo, le dessin, l'édition, même la sculpture, enfin pour nous, même la musique à l'époque. Et du coup, voilà, on s'en sert comme une boîte à outils. On ne on se revendique plus trop designer graphique, ce qui a pu être le cas à une époque. On s'est dit, mais en fait, on n'est pas on n'est pas trop de designer. En fait, on ne cherche pas trop de solutions. On, pose plutôt des, on a plutôt envie de poser des problèmes que de trouver des solutions. <rire> voilà, ça fait partie un peu des... Donc voilà, on a testé des nouvelles, des nouvelles choses. C'est un prolongement un peu à notre boulot là aussi pendant l'expo on avait testé ce truc là qui est un peu hérité des cartes postales que je vous ai montré tout à l'heure euh, c'est à dire que Fanny dessine un motif un sujet et moi j'ai ma blague et on essaye de mixer les deux mais de force c'est un mariage de force c'est à dire que le, votre cerveau va essayer de chercher vraiment le lien entre un vo des voisins vigilants et un, un, un, un régime de banane il y en a, hein, des liens, mais des, enfin voilà. C'est l'idée de mixer de, force, de de trucs qui n'ont pas forcément à voir, parce que c'est marié de force comme ça. Mais le cerveau, il va quand même faire le lien. Okay. Du coup, en voyant ça, Nakanoï nous a euh, réinvité à faire des cartes postales sur ce, sur ce thème-là. Donc on a pu aboutir en fait, ce qui n'était qu'une expérience dans l'exposition. Euh, ce truc-là qu'on a conçu en une semaine, en fait, après... Euh, mort l'arbite. C'est un double jeu de mots, mais je ne sais pas si... C'est entre Amor l'arbitre, l'arbitre, et l'arbite, c'est le travail. Hein. Va te permettre... Mesure braconienne, raison à vendre. Voilà, c'est pareil, c'est un recueil de, une, de 30 euh, cartes postales. Il y a Joyeux 49.3 dans le tas. J'aime bien, qu'on qu qu a pu ressortir là récemment. Euh, locaux disponibles, donc ça, ça c'est une expo qu'on a fait l'année dernière. Chez Nakanoï du coup. C'était pour fêter en fait l'édition voisin, voisin Vigilant et euh, ils nous ont dit, bah c'est aussi une petite résidence de travail chez eux et on a pris le parti de travailler sur des, sur des créations qui soient que textiles, enfin pas que textiles mais sur support textile. Bon C'était l'année où il y avait, tout était annulé donc on avait prévu la bâche annulée au cas où ce soit annulé le vernissage. Ça, on a pu ressortir pour le mur fou l'année dernière, fin cette année, parce que ça... On a eu une annulation, donc c'est toujours utile d'avoir un truc annulé, on le garde sous le coude. Ça, ça c'est un truc de Fanny, donc ça c'est tout en couture, donc, ses voisins vigilants. Donc c'était un peu de par parler de, de, ce que, de notre environnement, de ma... que ce soit les mots. L'indigestion, dimanche, pas le perdu. Bah, c'est sur le fait que le dimanche on ne peut plus aller se promener dans les bois, clairement. Donc on a fait. C'est difficile, hein. difficile. Non, mais on se fait, on se fait chahuter quand même. Hein. Donc des expérimentations de. Alors ça c'est du, c'est du drap émaillé, j'ai appelé ça. C'est du drap peint, c'est drap de campagne en lin euh, et peinture émaillée. C'est un rendu, euh, c'est assez rigide. Donc, je fais des trucs comme ça. C'est une petite dédicace à Bordeaux, c'est toujours la typographie des rues de Bordeaux. Je me disais qu'il manquait une rue du béton à Bordeaux. Que ça mériterait. Une petite dédicace à Bolloré. Et là, le mois dernier, on a une, enfin cette année, est... j'étais en résidence au, au Marché Noir à Rennes, qui est un collectif de, de graphistes, imprimeurs euh, avec, lesquels, avec une poignée de, de leur équipe on a, on, a créé une, enfin, on a fait une résidence de création typographique dans le, dans le but de faire une exposition euh, lors de leur festival, ils ont un festival tous les ans, de micro-édition euh, voilà donc on a fait l'exposition Papier Paradis c'est une exposition collective donc c'est pareil, ça a permis de de tester des, des petits trucs on a fait le générateur je ne sais plus comment on l'a appelé. un peu le brief c'était de travailler sur les, les paradis fiscaux si vous voulez et là c'est un générateur de noms de, de holding pour, qui vous permettra de défiscaliser tout votre argent dans les paradis fiscaux Donc, là, vous pouvez, parce qu'en fait on s'est rendu compte en allant dans, les, dans le fichier des paradise papers que les noms de holding ils avaient souvent les mêmes termes c'est un peu. Il euh, y a toujours. Euh, il enfin, y, a, y a beaucoup de termes qui reviennent dans les noms de holding. Donc, on avait un fichier de, de, de milliers de noms et donc on a, on a fait une synthèse. Et donc le générateur permettait, on tournait le truc et euh, on avait son nom de holding. Donc, ça pouvait finir en général Future Management Incorporated, par exemple. Donc ouais, c'est un travail sur ça et sur le. Il voilà, y, y a des citations sur ça, mais il n'y a pas que ça. Subumbra Floreo, c'est un travail de, de Fanny et moi. En couture, c'est sur le... C'est l'hymne du Belize, qui est un des paradis fiscaux. Et ça veut dire « À l'ombre, je fleuris ». Pour un paradis fiscal, je on trouvait ça assez beau. Donc on a essayé de reprendre le, refaire le, le cartouche qui est sur l'écusson le, sur le, du Belize, sur le drapeau du Belize. On va se marrer noir c'est pareil, c'est euh, un peu comme ma série fin que j'ai essayé de développer et je vous montrerai d'où ça vient si on a le temps, c'est pas obligatoire mais travail de recherche sur le style grosse lettres euh, donc là c'est un, un poster Ikea en, en, en tissu, enfin c'est une toile Ikea assez grande d'un mètre sur, euh, 1m50 sur un mètre sur un mètre d'une vague assez moche là c'est aussi un travail avec Fanny Fanny qui du coup est une bonne couturière donc elle a tout un elle développe aussi Voilà, enfin, là c'est le travail typo que je vous montre mais euh, là il écrit cash monnaie. c'est un chaud de mots encore hein. désolé là c'est un travail avec Macula Nigra idéal investisseur la moule à zéro Là ça a, été, ça a été fait au Drobot, c'est un robot qui, a, qui décide qu'on lui met un stylo. Là c'est un dessin à l'encre de Chine, c'est 50-70. Là c'était 50, une double impression typographique. Donc ils ont une grosse presse au marché noir, j'ai pu tester des trucs avec la baisse les yeux, c'est des caractères bois, voir ci dessus c'est des caractères plomb. Et ça a été sérigraphié avec un dessin de Fanny par-dessus. Elle nous a fait un gars des Bermudes. Les hommes d'affaires aux Bermudes, ils sont en Bermude. Mais c'est des costards. Ils ont le costard et le Bermude. Mettez homme d'affaires Bermude dans Google, vous allez kiffer. Et là, on a fait une série de... Alors j'ai trouvé une manière de recycler les vieilles cartes postales dont plus personne ne veut. Donc il y a un passage de sérigraphie noire, en fait. Euh et ça te redonne une seconde jeunesse à la, à la carte. C'est un travail qui est hérité de ce travail-là que j'avais développé. Là c'est des semi-made, c'est-à-dire que c'est un travail de, de vide grenier avant tout, <rire> et de lettrage peint sur la vitre, c'est pas dessous, c'est clairement dessus, et l'idée c'est que ça joue avec l'image, que le lettrage il essaie d'intégrer ce qui se passe dans l'image aussi. Donc ça peut finir là, mais après j'ai deux trucs de recherche. Euh, je, non, on est, on est bon. Donc euh, je continue un peu. Euh, là c'est un caractère typographique en cours d'élaboration que j'ai commencé pendant le confinement, qui inspirait en fait des caractères euh, art déco géométriques, notamment des caves coopératives, parce que c'est un peu le sujet euh, qu'a traité Fanny en fait, avec son frère, ils ont un, un projet collectif qui s'appelle Le Vilain, et ils ont, ils ont sorti en fait une édition sur les, le travail des caves coopératives euh, dans la région de Sainte-Foy-la-Grande, l'est de Girondin, en gros. Euh, et moi, ça a, ça, ça a été le déclic pour que je me repenche sur ces lettrages de caves coopératives que j'adore, qui sont vraiment ultra géométriques pour le coup. Donc, j'ai eu tout un, un temps de recherche, en fait. J'ai été chercher dans les affiches de cinéma, on en a envoyé quelques unes. Essayer de faire en fait une synthèse en fait, de ce style là qui a pas été, enfin, qui a été fait, mais euh, que je trouve pas, pas, pas, pas, pas pleinement. Donc, je travaille un peu là dessus. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la version plutôt dans les, dans les vieux magazines, dans les petites pubs, quand c'est fait à la main, quand c'est en, en tout petit corps pour voir aussi les libertés. Donc pour l'instant, il s'appelle le titre 100 C'est un jeu de mots avec Tristan, mais c'est aussi l'idée que c'est un caractère typographique qui n'a pas vraiment d'auteur, si ce n'est drain. Je vais vous montrer après quelque chose de, de, du, du graphiste drain qui est en usage dans beaucoup de pays. Enfin, en Italie, il y a une version. Euh, ils ont leur version aussi. Un peu. Moi j'essaie de faire une synthèse en fait de caractère. Voilà, ça c'est la lettre artistique et moderne de, composée par Drin. Son vrai nom Millard, c'est les lettres de Millard à l'envers. Ou c'est des modèles pour les peintres en lettres, souvent. Euh, voilà, donc c'est peut-être ça vient peut-être de lui, mais je suis pas sûr. Il y a les, sur les affiches de Cassandre, bien sûr, euh, on voit ce style-là, mais je suis pas sûr que ce soit Cassandre le premier qui soit qui soit à l'origine de, de ce style ultra répandu au final, surtout dans les. les colonnes, euh, euh, ouais. Bah, toute toute cette époque-là. Euh, mais moi, ça vient vraiment, en fait, de de la matérialité aussi, de la, de la en, en béton, quoi. Enfin, tu, sur ce truc-là, de, de façade art déco béton. Euh, voilà. Donc voilà quelques prévisualisations de, de, du caractère comme il a. Là. Donc il y, y, y a beaucoup de styles différents, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de jeux stylistiques. Euh, J'essaie de faire une synthèse, mais qui soit quand même assez large euh, dans le. Les, les, ça sulfite ça beaucoup par chez nous donc euh, donc voilà y a, pour faire une synthèse c'est un peu compliqué du coup c'est difficile à... et il y a très peu enfin il y en a mais euh, je veux dire pour les bas de casse les ressources sont moins nombreuses donc il y a aussi ce travail là sur les bas de casse euh, voilà. bon ça m'amuse en, en ce moment mais euh, d'aller jusqu'au bout j'ai même plus trop envie de diffuser mes trucs, donc je n'ai pas de deadline, donc c'est des trucs qui, qui, qui s'étalent sur le, sur le temps. Donc j'ai commencé à le dessiner pendant le confinement, et du coup j'ai fait des petits haïkus comme ça de temps en temps pour, pour, pour tester un peu le truc en cours. Euh, ça permettait de voir un peu les possibilités du, du truc. 2020, l'Odyssée de la Poisse. Je m'en bats les masques. Il y a un certain engagement politique dans mon travail. Le spécimen typographique permet aussi de, de raconter des trucs. Ça, je l'aime bien. Le ministre était fermé de l'intérieur. <rire> Et euh, autre euh, travail de recherche pure, alors pour le coup là j'aimerais en faire un bouquin, un jour, une exposition itinéraire. Enfin bon bref. J'ai pas de sous parce qu'on reste on a tout un truc qui fait qu'on reste assez précaire parce qu'on a des choix quand même assez on travaille pas pour tout le monde, et du coup euh, voilà. Mais ce qui on a, enfin voilà, on, on a un petit niveau de vie qui nous permet d'avoir du temps et d'avoir du temps libre. Donc ça, c'est un, un truc. Mais du coup, il y, y a un peu la limite du fait de produire en fait, des choses qu'on aimerait produire, et ça, ça met du temps, du coup. Pour le coup, ça met du temps, et ça, ça fait partie des trucs euh, que j'ai sous le coude depuis longtemps, qui est en fait un style de carte postale euh, qui s'appelle « grosses lettres », en tout cas que j'aime appeler « grosses lettres », qui a donné ça aux États-Unis, donc vous connaissez sûrement ce style de carte postale-là, qui reste assez connu, mais ça c'est plutôt années 50 aux États-Unis, mais c'est réédité, réédité depuis, ça n'a jamais cessé de. Enfin c'est vraiment dans le. Voilà, sauf que ce style-là français, ou en tout cas européen, parce que je vous verrai, il n'y en, en a pas qu'en France, euh, qui est d'une richesse typographique incroyable, qui a été diffusée entre 1900 et 1914. Il y en a un peu qui survécu, mais début de la première guerre, ce style a disparu. C'est assez incroyable, en fait. Donc, euh, vous avez vu dans mon travail que je m'en suis aussi inspiré, euh, parce que ça permet en fait, de ren faire rentrer de l'image dans des lettres d'une manière assez, assez chouette. Et voilà, ce qui m'intéresse, moi, dans ce style, euh, c'est qu'il y a énormément de... Il y en a des milliers en fait. Hein. Donc Même des, des, des villes moyennes avaient leur carte postale à l'époque. C'est souvent plein de petits éditeurs qui étaient, qui étaient locaux souvent. C'est de la phototypie. Là, je vous montre une photo. Donc c'est à partir de plaques de verre et c'est vraiment de la qualité photographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tram. Voilà, c'est de la qualité photographique. Là, vous, ce que vous pouvez voir sur celle d'Agin, en fait, on ne voit pas bien en projection, mais c'est des vraies fleurs. Donc en fait, c'est une photo, il faut, faut s'imaginer que ça a été fait à plat, sur un espèce de format raisin, avec du découpage. Enfin, c'est vraiment, voilà, ils posaient les fleurs, on prenait le, le cliché par au-dessus, et voilà, ça, donc toute la conception aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi, la conception de ce genre d'image. Il y en a des hyper schlag, alors ça font, font partie de mes préférés aussi. <rire> Parce qu'il y a des calages qui sont improbables, celle des tempes, elle est, euh, on ne comprend pas, mais c'est enfin, assez beau. Sur le souvenir de Fécamp, même sur Épinal, on voit que le bandeau c'est du vrai papier, donc c'est quelque chose découpé, collé, c'est vraiment du collage quoi. Toutes, mais la plupart. Euh, souvent, je lis là, voilà, ce qu'il a écrit parce que ça, ça raconte aussi pas mal de l'époque. Un petit souvenir de 20 ça c'est toujours. <rire> Donc j'en ai, ai trouvé aussi de cette époque-là, un peu du monde entier. Il se trouve que celui qui a inventé le style américain, c'est un Allemand qui a émigré aux États-Unis et qui est un des, des, des, des, des gens qui ont développé l'offset, la technique d'impression offset, euh, à partir en fait de, de la carte postale. En fait. Et c'est doit être lui qui est venu avec la recette de ce truc-là et qui l'a fait en couleur par la suite euh, aux États-Unis. Mais c'est pareil, je ne suis pas chercheur, universitaire je veux dire, donc il va falloir que je, que je m'entoure de de connaisseurs. Enfin, J'aimerais bien en fait aller au, au bout de ce travail de recherche-là. Et on voit bien qu'en fait ça a traversé l'Atlantique, euh, ça arrivé. Euh... Là, il y a le style anglais-allemand et américain qui est un peu le même. Donc, euh, il, y a, il y a une, une cousinade, donc euh, il y a, je pense qu'il y a des trucs à trouver sur, sur ça. Là, c'est le style suisse. Alors, pour le coup, c'est la rigueur suisse fait qu y a une uniformité quand même dans toute la Suisse. Là, Pour le coup, c'est pas... C'est pas comme en France, il y a même un petit logo, euh, ceux de la province à chaque fois. Il y a un style de lettrage vraiment typique, et pour le coup elles sont colorisées, celles-là. Il devait avoir un peu plus d'argent. Il y a le parchemin qui revient assez. Enfin, tu vois, de tout le calage, il est il a assez. Non. Donc on faisait aussi pour les fêtes, euh, ce genre de. Pour des prénoms, qui sont moins bien souvent. Et là pour le coup c'est plus allemand ou anglais. Sauf Georgette. Militaire aussi. Ça c'est la série casse parce que souvent elles sont en capitale. Elles sont assez remarquables celles où sont en minuscule. Parce que pour le coup, il y en a très peu et c'est plus difficile de faire rentrer je pense dans un dessin de caractère bas euh, les photos qu'il faut, parce que bah, l'idée c'est de mettre le maximum de photos de la ville en fait. Hein. C'est aussi euh, c'est le but du jeu de ces cartes postales. Là c'est un éditeur, donc vraisemblablement parisien, qui a son style aussi. donc On, on, on reconnaît euh, sur les éditeurs de ces, ces trucs là le, le, le style propre à l'éditeur. En gain, ouais. j'ai pas, pas toutes les images. Enfin, j'ai commencé la collection. En fait, tu vois, tu, enfin, tu, tu tu vois pas vraiment. En fait, c'est aussi, je pense, pour ça qu'elles ont disparu, c'est que le, le nom de la ville n'a pas dû exciter plus que ça les, les gens. Au bout d'un moment, ils ont préféré vraiment une, une quatre photos, le diviser en quatre, avoir vraiment quatre bonnes photos. Et sauf qu'en fait euh, ça, ça n'existe pas dans les livres d'histoire de la typographie, du, du graphisme ces cartes postales là je ne les ai jamais vues dans les, dans les livres de cartes postales, c'est un style à part entière ça apparaît de temps en temps mais c'est pas remarquable alors que c'est remarquable donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler d'en faire quelque chose il y a des villes voilà. Qui, enfin, les grandes villes ont beaucoup d'éditeurs qui se sont intéressés à la ville, donc il y a plusieurs euh, Le Mans, par exemple. Lui, ça c'est un éditeur, euh, ça, ça me faisait marrer, mais... lui c'est le plus malin, c'est-à-dire qu'il a fait « Salut », donc « Salut » est découpé, les lettres sont évidées sur un fond noir, et en fait il avait juste à passer des photos de la, de la ville suivante, il les met dessous, il change juste euh, le petit cartouche en bas, mais clairement, j'ai regardé hein, précisément, c'est exactement le même salut. Donc, euh, c'était pour faire à la chaîne et Donc, ça, c'est assez drôle. Et ce qui m'interpelle aussi particulièrement, c'est en fait le lien qui, qui pourrait y avoir, même si c'est 100 ans avant, enfin pas 100 ans, mais c'était longtemps avant, le graffiti. C'est-à-dire qu'il y a des formes qui, pour moi, sont assez incroyables. Par exemple, avec les les doubles contours euh, enfin même les st styles de ligature euh, voilà donc 60 ans avant le graffiti quoi. et ça pour moi c'est un mystère de la, de la vie <rire> et voilà la carte postale entretient l'amitié je vous remercie